Ouais, <rire> okay. Un peu trop fort Vous allez à présent euh, tapoter sur le, le doux duvet euh, plus le tasser dans un premier temps, mais ouais, c'est impressionnant. Vous êtes prêt à aller au front, Monsieur Thomas Je suis plus que prêt. Okay. Vous mettez pas vos nulettes, Monsieur Thomas. C'est tout de rageux. Mais... Ah, je pense que c'est toxique. Oh putain Waouh Où est l'insomie Où est l'assassin Bon, c'était à moitié dans le sens, mais c'était pas mal quand même. Non, oh, je pense que c'était pas mal. Il se passe un truc. Il, il se passe un truc. Trop bien. Ça veut dire que, premier essai de bronze, il y a, il y a une, une tout Ah, on voit la couture. Ouais. Ouais, mais c'est pas grave. Elle est parfaite. Parfaitement parfait. Non, parfait. Je ne crois plus en rien, M. Berger. Tout commence hier, le mardi 10 août 2021. J'avais fait des recherches l'après-midi, parce qu'on a de légers défauts sur le bronze. Euh, la surface était un peu poreuse, plus poreuse que ce que j'aurais voulu. Et il s'avère que euh, ça arrive quand il y a du gaz dans le bronze. Et une des manières de dégazer le bronze, c'est de le passer sous vide. Ça tombe bien, puisqu'on a une cloche sous vide. Et euh, le four était à peine trop grand, il y avait des poignées euh, qui, qui dérangeaient. Donc soit je disquais les poignées, ce qui était une vraie option, mais euh, il était vraiment tard, il était minuit passé, soit euh, je démontais le four et j'allais dévisser les poignées à l'intérieur. Ce que j'ai fait. Donc euh, tout se passe très bien, euh, j'ouvre le four, je retire les poignées, euh, le four rentrait, et euh, du coup je suis content, je commence à faire mes tests. Et là il tourne pendant... Euh, peut-être une quinzaine de secondes, et tout d'un coup, le bruit s'arrête. Je regarde la température et le truc était à 80 degrés. Et là, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, le faux, il marchait plus. Je savais que s'il y avait un problème, surtout qu'il a très peu servi, c'était que la résistance avait grillé. Parce que si elle chauffe trop fort, le truc fond et après, il n'y a plus, de, cour il y a plus de, de courant. Et du coup, j'ai dé dé démonté la chose et effectivement, la résistance a grillé. Du coup, je me suis dit qu'on allait créer la résistance nous-mêmes. Parce qu'une résistance, comme je l'expliquais, c'est juste un bout de fer. Vous êtes comme euh, tu te Et je me suis battu toute l'après-midi euh, en achetant un bout de fer et en voulant l'enrouler. Et euh, c'était un échec... Euh, c'était un échec cuisant. Là, il y a une partie effrayante. Où je dois tirer. Ça fume C'est berger. Vous, vous m'attaquez au plus bas. Vous venez avec votre caméra quand je suis à deux doigts d'aller acheter une bouteille et de me finir là à vrai dire on a fait trois toupies il y a deux toupies qui sont ici et les toupies sont si bien que j'ai prêté la troisième à ma voisine et elle veut pas me la rendre c'est une vraie histoire mais c'est pas comme si je vous disais elle veut pas me la rendre en mode de, putain c'est mignon euh, elle veut pas rendre la toupie euh... non non euh, elle veut vraiment pas me la rendre je vais la récupérer et euh, c'est pas consensuel comme relation ça va rougir mais ça va pas se prendre. Est-ce que euh, ça peut exploser Ouais, les plombs peuvent sauter. Ah. Et les plombs ont sauté. La liberté monsieur Berger. Si on fait notre four dès le départ, on peut euh, euh, le faire aux dimensions qu'on veut et donc avoir euh, l'espace qu'on veut et donc mettre la quantité de bronze qu'on veut. Et couler ce qu'on La raison pour laquelle on jette le four, c'est qu'il est terrible, tout s'écroule. C'est un four qui a juste été créé pour être vendu, il n'a pas été créé pour être utilisé. Et c'est dommage parce qu'on a besoin d'un four pour l'utiliser, pas juste pour l'acheter. Et du coup, on tire un trait et je crée mon propre four.